Bonjour, vous voici inscrit en passe à l'Université de Paris. Félicitations pour ce premier pas vers l'enseignement supérieur et cette première année en santé. Cette année universitaire peut être découpée en quatre temps. Une première période de septembre à la mi-décembre avec sept unités d'enseignement, UE, et les premiers examens. Une deuxième période de janvier à mi-mars avec les quatre dernières UE plus celle des filières santé que vous choisirez et tous les examens associés. Les enseignements des filières médecine et pharmacie auront lieu en présentiel et ceux des filières odontologie et maïotique seront enseignés exclusivement en distanciel. Une troisième période à partir de fin mars avec les enseignements de la mineure disciplinaire biologie, physique, chimie, BPC, santé des populations, droit ou économie-gestion que vous aurez à valider. Et pour finir, une quatrième période à partir de mai avec pour certains d'entre vous une préparation des oraux à passer. Avec cette vue générale, il vous faut saisir les échéances les unes après les autres et en cette pré-rentrée, vous focalisez sur la réussite aux examens de la première période. Pour cela, les équipes administratives et pédagogiques seront présentes pour vous accompagner tout au long de cette année. Alors maintenant, venez en cours, à vos polis, à vos stylos et très bonne rentrée en passe à l'Université de Paris